Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, Jésus est le maître. Dieu soit glorifié à jamais, levons-nous, nous allons lire un psaume, que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il soit réellement notre rocher, notre rempart. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 9, psaume chapitre 9, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 9, je louerai l'éternel de tout mon cœur, « Je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut, mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô oh, éternel, Amen. Amen Venez à Jésus pour être sauvé Sauvé, sauvé pour toujours Venez à Jésus pour être sauvé Sauvé, sauvé connaître au divin maître béni, heureux d'avoir ce nom, sauveur. Loué soit ton nom encore pour ces jours que tu nous donnes, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que chaque jour qui passe nous rapproche davantage de ta venue, ô notre Dieu, et nos cœurs et nos âmes sont davantage embrasés de ton amour, mon bénémoine, bisson, et de ce désir davantage de pouvoir te plaire en toutes circonstances, ô notre Dieu. C'est vrai, comme ce temps vous dire, mais quel autre aurais-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Tu es le plus beau parmi les milliers. Tu es la sagesse des sages, mon béni Père Saint. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu, qui est un nom qui nous console. Et comme l'Écriture le dit, que le nom de l'Éternel est une tourfa. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. C'est là où nous sommes sûrs et certains, mon Sauveur. Nous te disons merci, Père. Quelle consolation, oh Dieu, que tu as donné aux hommes tels que nous sommes, Seigneur. Béni sois-tu encore pour ton amour à notre endroit, de pouvoir également aussi nous promettre que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Oh, tu n'étais pas obligé, mon Seigneur, mais par ton amour à notre roi, Seigneur, pour que nous puissions avoir la paix. Ce que toi tu es Seigneur Jésus pour nous Tu es notre paix Sois béni encore ce soir oh Notre Père et oh Notre consolation c'est en toi Que nous la trouvons Seigneur Tu es notre force, tu es notre victoire Tu es notre gloire Sois béni pour toi notre Dieu Merci pour les chants et les cantiques Qui ont été chantés en lieux encore aujourd'hui Merci pour la présence de chaque frère, de chaque sœur en cet endroit, chaque enfant, chaque petit enfant, mais Père Témissant, et de ton peuple aussi qui est connecté par le monde dans différents endroits aussi, mon béni, mon Père Dieu, Qu Qu'il soit aussi béni, que tu sois béni pour cette consolation, voire ta voix. Merci pour les psaumes, merci pour tout, Père. Hein. Nous te sommes soumis et, et comme le cantique là a été chanté, on est à tout es soumis à toi et nous le sommes aussi à toi. Car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. En lui, nous avons la force, aussi la puissance et la victoire dans tout le domaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. C'est ce qu'il pouvait dire... Oh, dans le livre d'Esaïe, consoler, consoler mon peuple. C'est que Dieu veut réellement nous consoler. Que, et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la manière dont il exprime les choses, effectivement aussi. Et, et, et, il, dit, il dit que sa servitude est, est finie, et son iniquité est aussi expiée. C'est merveilleux de voir réellement aussi. La grâce et l'amour de ces dieux à l'endroit de tous ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Nous le remercions de ce que c'est lui aussi qui, qui donne un cœur qui est pur aussi, parce que c'est celui qui nous purifie, qui nous sanctifie aussi. Il a dit que j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et, et, et je vous donnerai un cœur de chair. Et aussi, je vous donnerai un esprit nouveau. Ce que lui promet, il est aussi capable de pouvoir vraiment l'accomplir. Et nous, nous devons être certains de lui parce que jamais il n'a failli. Et il a toujours été aussi à sa façon d'être lorsque il dit la chose arrive. Et quand il ordonne, elle doit vraiment exister. Il a prouvé depuis des siècles, depuis des temps anciens, jusqu'à ce jours effectivement, qu'il demeure l'éternel. C'est-à-dire, c'est lui qui ne change jamais. C'est lui qui est toujours présent et qui est toujours aussi, qui pourvoit effectivement aussi, en, en cas de besoin, pour chacun de ceux qui sont à lui aussi, comme nous l'a prouvé aussi sur le chemin où le peuple d'Israël a pu aussi marcher. Il l'a manquait absolument de rien. Il prenait soin, il a pourvu pour chacun d'eux, de telle sorte qu'effectivement, que tout celui qui avait besoin, même quand la main tombait, chacun pouvait en prendre autant qu'il pouvait en avoir. Que Dieu soit béni. Je vois notre frère Lloyd, je vois aussi son épouse, notre sœur Marie. Soyez donc le bienvenu. Nous sommes très heureux de pouvoir réellement aussi vous avoir aussi parmi nous. Et nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu soit béni aussi pour le témoignage que je crois que nous recevons de voir l'action de Dieu parmi nos enfants. Frères et sœurs, c'est vraiment une grande Amen. consolation aussi pour nous. Et j'avais aussi notre frère ici, Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous l'a rendu aussi son témoignage. Ah. Dieu bénit, Dieu soutient. Et, et je voulais aussi en même temps, profitant de son témoignage aussi, pour remercier notre soeur Patricia. Je pense que, que Dieu la bénisse richement. Oui, c'est une soeur particulière aussi. Ah, ça c'est merveilleux, ça que, que Dieu bénisse ma soeur Patricia. Quoique nous avons ce témoignage de, de son zèle, de son amour, et puis quand il est quelque part, et cherche à aider ses frères et sœurs. Mon frère, tu sais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Voyez des frères, il y en a de ceux-là, ils trouvent un poste, ils ne veulent plus voir les autres. Il n'y a que moi ici, il n'y a que moi ici, mais elle <rire> trouve le poste, elle dit, je veux profiter pour que mes frères et sœurs aient aussi le Il faut prier pour de telles personnes que les seigneurs le soutiennent aussi, qu'il puisse davantage encore, là, les aider aussi davantage. Et c'est comme cela que mon frère Jean-Pierre me rendait son témoignage, que la sœur a eu à pouvoir lui donner la, le contact, effectivement, parce qu'il a trouvé qu'on cherchait, on cherchait, il dit, mais moi j'ai, mais mon frère a besoin. Et c'est comme cela qu'il a contacté le frère, et euh, le frère, euh, il n'est pas même pas parti au premier rendez-vous, il est allé voir et puis, oh, ça ne me plaisait pas tellement. Mais il n'a pas, dit. Et puis, euh, quelques temps après, effectivement, les temps sont passés. Dit, bon, c'est sa sœur là. Toujours elle, la soeur Patricia. Qui revient encore à la charge. Mon frère, est-ce que tu as été là-bas Ah, j'ai été ma soeur, mais j'ai trouvé, des... j'ai senti un peu... La soeur Il dit, mais non, quand tu sens comme ça, fonce dedans. Amen. Ah, que Dieu la bénisse. Amen. Et le frère dit, ma soeur me dit, fonce. Même si tu sens mais c'est le bon endroit parce que la personne-là est gentille. Fonce. Après, il dit, bon, comme il a vu que sa soeur a dit foncé, il a aussi quand même foncé. Eh oui, en ayant foncé... Il a trouvé que le monsieur lui a donné d'abord un contrat de trois mois. Il dit, bon, je vais voir d'abord comment ça va se passer. Alors, il s'est, Roger, il travaillait, il travaillait, le monsieur passait, il a regardé, surveillé tout ça, passer, il regardé. Il dit, le premier jour, il dit au monsieur, mais si moi je veux un contrat CDI, il s'est dit, chez hmm, moi d'abord trois mois, d'abord trois mois. Il dit, il dit, « Bon, je vais travailler quand même. » Comme nous disons toujours qu'effectivement, que quand Dieu, nous, un enfant de Dieu, quand il doit faire un travail, il doit toujours chez ça être le parfait. Quand on doit être propre, soyons propres. Quand on doit être ordonné, il ne faut pas dire « Soyons ordonnés. » En tant que fils de Dieu, ça, je l'ai fait de tout mon cœur. Nettoyer, je nettoie bien. Arranger, j'arrange bien. Au travail, quand on doit vous voir, effectivement, on dit, comme quand son, son patron est allé voir son coéquipier pour dire, qu'est-ce que tu penses de Jean-Pierre J'ai dit, Seigneur, qu'il soit. <rire> oh, Jean-Pierre, il est bon, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Donné. Et puis, maintenant, après, il va voir Jean-Pierre maintenant pour voir, il dit, mais Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses, celui-là oh, ça peut dire, pas de problème mais c'est bien parce qu'il faut rendre témoignage de tout le monde. On va parler, Il est méchant, il est mauvais. Parce que quand lui, il va entendre. Moi, j'ai dit que toi, tu étais bien. Quand il dit, dis-moi, je suis méchant. Témoignage dans l'eau. Alors, j'ai dit, mais parce que c'est ce que le Seigneur nous apprend. Et Jean-Pierre a aussi témoignage, évidemment. Puis, les patrons va faire son tour, effectivement. Et puis, les trois mois sont passés, il fait son tour. Et puis, il vient. C'est ce on dit. Moi, je vous raconte ce qu'on vient de me dire. Que nous soyons dans la joie de notre Dieu. Ce qu'il fait pour mon frère, c'est à moi qu'il fait. Ce qu'il fait pour l'enfant de ma soeur, c'est aussi à moi qu'il fait. Est-ce que vous comprenez cela? Mm -hmm. Alors, voilà que euh, un jour, comme ça, le patron lui dit Mais Jean-Pierre dit, nous sommes telle période avant que son troisième partie de contrat donc, euh, se termine. Donc là, euh, il dit Mais. <rire> J'ai regardé, j'ai vu tout ce qu'il y a à pouvoir faire. J'ai vu que pour toi, il n'y a pas de problème. Alors, ce n'est pas que tu dois venir dans mon bureau pour signer le contrat. Moi, je viens sur les chantiers. C'est quand même merveilleux. Allez, Et voilà que euh, sur son chantier travaillant, l'entend le patron, il dit « Jean-Pierre, Jean-Pierre, où ce qu'il est, Jean-Pierre, je Et il sort, Jean-Pierre dit « Patron, il vient avec son CDI. » Ah, quelle consolation, frère et de voir ce que Dieu fait pour nos enfants. Et, et alors, pendant qu'il me parlait d'abord comment il était pour le travail, tout ça, j'ai dit, mais j'ai dit, je remercie le Seigneur parce que tu es un papa particulier. Frère Modeste, c'est un frère particulier. J'ai dit, j'aime beaucoup ton papa. Et ça, c'est vrai, frère. Ça fait des années, très longtemps que je suis avec mon frère Modeste. C'est un frère qui a toujours du respect à mon endroit. Je peux compter du doigt les gens, mais Modeste, frère, Modeste, tout ce que Modeste veut faire, même pour pouvoir aller voir les gens pour acheter une maison, ou son appartement, il vient d'abord, pasteur. Et vous voyez, Modeste, ce qui est particulier, c'est que quand il vient dans mon bureau, il se sent avec respect. Quand je dois prier pour lui, vite, rapidement, il s'est à genoux. Je vous dis la vérité. Je dis, mais vous savez, il y a des gens qui vous donnent envie de pleurer parce que vous voyez le respect et l'amour qu'ils ont. J'ai dit, c'est extraordinaire. C ça a toujours été comme ça avec mon frère Modeste. Pour le travail, même pour faire venir ses enfants. J'ai dit, maintenant, il faut que vous puissiez vous, vous souvenir que vous avez un papa qui a souffert. Cet homme pour faire venir autant d'enfants que vous êtes, il s'est battu. Alors, s'il vous plaît, faites en fait qu'ils soient aussi heureux. Parce que même pour venir les enfants, ils venaient toujours au bureau. Pasteur, voilà, ça, ça, mon projet, je voudrais que tu pries pour moi. Et il a tellement foi et confiance que quand on prie, le Seigneur agit. Vrai. Alors, il alors... dit, ah, ah, tu es la fille de notre frère. J'avais oublié. Oh, je disais, oh, la soeur, elle est gentille, contente. La... Je savais pas c'est vrai, c'est la vérité, 100% vrai. Quand je la regardé, je ne voyais pas frère Modeste. Mais elle sait maintenant, j'ai j'ai dit non, ah, et non, un témoignage aussi. Uh et c'est vrai, il est comme ça, il a beaucoup de... Il est frère modeste. Alors, j'ai dit, c'est un précieux frère, il est vraiment précieux pour moi, frère. Et je voyais les fils, elle a dit, oui, oui, oui, oui, oui. Et puis, tout d'un coup, il me dit, c'est quand, euh, quand quand, quand, quand j'ai eu à pouvoir signer ces, ces, ces, ces contrats, la première personne que j'ai je... cherchée, j'ai été appelé, parce que j'ai appelé, j'ai dit, Seigneur, j'ai été appelé, dit, parce que je voulais d'abord venir vers toi, pour que pour te dire de bonnes nouvelles prières. J'ai dit, que Dieu te bénisse. Elle me dit, mais j'ai appelé chez toi, j'ai appelé et puis, même là, la fois passée, quand je venais, parce que c'était pour ce cas ici, lorsque je venais au bureau, j'ai dit, frère Jonas, il est toujours con, enfin, il aime tout le monde. Il dit, frère, je, dis, frère, je vais voir le pasteur, il dit, quel sujet. Quand je, je dis, mais c'est urgent, je le vois quand même. Il dit, bon, quel sujet, pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, il dit, je suis rentré chez moi. Et puis j'ai appelé effectivement aussi le lendemain, et puis j'appelle, j'appelle, j'ai pas eu de, de retour. Mais comme j'ai eu aussi les contrats, je voulais vraiment vous voir d'abord le premier, mais j'ai dit bon, comme j'ai pas eu le pasteur, j'appelle quand même mon père. Alors il a appelé les papas, le papa, un frère modeste, puis il est arrivé chez le frère modeste, il dit papa, ah, j'ai les contrats. Puis papa le regarde, tu as les contrats, il dit oui, est-ce que tu as appelé le pasteur? <rire> oui, il était le premier que j'ai cherché. Il ah oh, bon alors, il faut tout faire pour aller le voir. C'est ça, frère Modeste. C'est ça, frère Modeste. Il ne vous dit rien, mais il est comme ça, aussi respectueux. Alors, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Quand je peux voir les enfants de Frère Modeste, c'est vrai. Et ils sont respectueux. En tout cas, personne ne peut me dire ici que frère, l'enfant de frère modeste a manqué du respect à tel toujours les mamans, mais ceci, Brunette est là. Donc chacun de nous, vous voyez la joie que nous avons quand nous aimons Dieu, ça va jusqu'à nos enfants. Et quand je l'admire, tantôt quand je montais, évidemment, parce que vous savez, j'ai parfois l'occasion de juste voir un tout petit peu quand je sois de mon bureau venir ici. Parce qu'on leur a installé un téléviseur là-bas. Ils se plaignaient, nous, on ne voit rien, on ne suit jamais rien là-bas parce qu'ils ont blogué avec les pasteurs. Maintenant, j'ai dit, frère, mettez un, un téléviseur là. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir voir. Alors, quand je sortais, effectivement, j'ai vu le papa de Vladimir. Vous le connaissez, non Une fois, José, je voyais avec le sourire ici. J'ai dit c'est ton fils, a dit oui. J'ai dit quel bonheur, il dit oui. Il travaille à la banque, oui. J'ai dit, oh, dit que Dieu te bénisse pour l'amour que tu as pour la parole de Dieu et Dieu bénit donc les les nôtres. Que le Seigneur notre Dieu soit donc béni et glorifié. Le bonheur des enfants de mon frère, c'est aussi le mien. Mmh, mmh. Alors, moi je, dis, je dis, moi je suis heureux, je prie pour que tous si ils aient vraiment des contrats, mais des bons. Amen. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Amen. Parce que moi je ne dis rien. Jean-Pierre, il se sourire, papa, je dis Alléluia, je dis Je suis content. Il dit, maintenant quand tu as un problème, hein, pour l'instant, j'ai dit, j'attendais ça. Il dit, mais quand tu as un problème, je pense que je suis là. J'ai dit, c'est ça. C'est pour ça que j'aime que les contrats y aient à tout le monde. Amen. Vladimir, la même. Maintenant, quand tu as un problème, je dis Seigneur, je suis heureux. <rire> et, et, et, tu demandes, tu demandes. Donc, je dis Oui, mon grand, je vais demander. Vous voyez le bonheur, hein Gloire à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Tendre Père, apprécié, sauveur. C'est vraiment une grâce aussi, un privilège. Des moments merveilleux que tu nous donnes, effectivement, de pouvoir passer dans ta maison et de voir aussi. Ce que toi tu fais pour nos enfants, mon béné-mé-père, en nos frères et sœurs, mon béni mé père oh Dieu, et que tu peux voir, il aussi pour le besoin encore l'avantage de sur du travail, mon bébé Père Saint dieu c'est vraiment une consolation. Nous voyons ta bénédiction parmi nous encore, mon bébé Père Saint-Dieu, tant au niveau spirituel, qui est aussi santé, matériel aussi, mon Père Saint dieu Nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon bébé Père Saint-Dieu, nous, nous te remercions vous, pour cela, mon de Père Saint dieu Soutiens-nous encore, mon bébé Père Saint dieu Nous voulons te servir avec beaucoup zèle et beaucoup d'amour aussi, mon de Père Saint dieu car nous pouvons voir ce que tu fais, mon bébé Père Saint-Dieu, tu es vraiment merveilleux. Sois béni, Père, et sois glorifié, mon roi. Rien ne peut autour de toi, mon bénévole, Père de notre vie. Seigneur, les voir t'aimer davantage, mon bénévole, Père de vie, et te servir, toi, avec autant de zèle. Louons et honneurs à toi pour ce soir encore, aujourd'hui, Père et pour les jours à venir aussi, mon bénévole, Père Dieu. Nous te louerons et nous chanterons les chants des Sion pour ta gloire. Nous te remercions encore pour tout ce que tu fais, ce que tu as te voir faire, ce que tu feras aussi. Gloire à toi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dans Luc au chapitre 17, nous lisons cela et puis bon, nous prierons pour rentrer chez nous afin que nous puissions être aussi en dehors avant le couvre-feu. Luc au chapitre 17, nous lisons ici à partir du verset 26. Luc 17 verset 26, il nous dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est merveilleux, hein? Ça c'est le maître lui-même, le Seigneur Jésus lui-même qui parle. C'est lui qui parla aussi à Noé qui a vu aussi les temps de Noé. Alors il dit, et les hommes, regardez très bien, mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr.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 Et combien nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler encore aujourd'hui pour avoir cette grâce, pour bien de voir aussi, entendre aussi ta parole et ta voix, mon bébé, mes Père, puissions encore nous parler et nous éclairer enfin, que nous sachions comment avancer, marcher aussi avec toi, Père. Pardonne nos péchés, nos manquements. Je te demande pardon aussi, c'est vrai, Père, oh Dieu, pour mes manquements aussi. C'est la vérité, mon sauveur, que tu m'aides, parce que je suis aussi un homme, et je pour la grâce encore, mon bénémoine Père, oh Dieu. Pour que nous qui sommes ton peuple père, nous puissions entendre ta voix qui nous, qui nous ramène davantage et qui nous console davantage, Père Saint-Dieu. afin en fait que nous soyons rassurés, que nos lendemains seront toujours entre tes mains, aussi longtemps que nous serons aussi avec toi. Sois béni encore ce soir, je t'ai ainsi prié, au nom de saint Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est quand même exceptionnellement, extraordinairement merveilleux de voir... Comment les saintes écritures sont tellement aussi importantes que parfois on a l'impression que lorsqu'on nous parle effectivement de l'importance de la parole de Dieu, ça devient comme une musique qu'on entend, comme une habitude, mais en fait ça ne devait pas, c'est qu'en fait quelque part... C'est comme quand cet homme de Dieu, euh, l'apôtre Pierre, dit, dit une, une parole et pour nous montrer effectivement l'importance de ces choses. Je crois que c'est dans, dans le livre de Deux de, de, de Pierres probablement. Je voudrais quand même que nous puissions euh, les lire, cela. Et puis, euh, je crois que c'est Deux Pierres, quelque chose comme ceci. Hein. Oh, euh, c'est deux, deux Pierres, je pense que c'est cela. Oui, Deux Pierres, à mon avis. Et, mm -hmm, mm -hmm. Euh, au chapitre 2 pierre, chapitre 1, il hein, nous dit d'abord ici, euh, au, verset, au, verset, au verset, oui, euh, euh, euh, euh, au, verset, au verset, euh, verset, verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermi dans la vérité présente. Et puis, le verset 13, il nous dit aussi, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et dans le chapitre 3, ici aussi, il nous dit aussi, au verset, euh, oui, verset 1, il dit, « voici, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller... » éveillez par des avertissements votre saine intelligence, afin en fait que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, notre Seigneur, et aussi hein, enseigné aussi par vos apôtres ainsi. Donc quand vous pouvez regarder effectivement aussi, lorsque, je crois c'est dans Luc, quand le Seigneur est, est arrivé effectivement et qu'il est rentré donc dans la synagogue, et on, on a pris un, un rouleau, un rouleau, un rouleau de livre. Et en prenant, donc en lui donnant ce rouleau de livre, effectivement, il déroula le rouleau. Et, et, et il arriva à, à ce livres effectivement, d'Esaïe, au chapitre 61, je pense, c'est cela où il était écrit que voici donc l'Esprit du Seigneur est, est sur moi, et car il m'a ouin pour pouvoir porter, je pense que c'est cela dans, dans les scènes écritures. nous pouvons probablement aussi le, le trouver ici et, et les lire aussi, hein, dans, si je pense que c'est cela, oui, pardon, je crois que ça doit être cela, oui. Voilà, donc, je suppose que c'est oui. voilà, dans le livre de Luc au chapitre 4, euh, euh, au, verset, au verset 16, il nous dit, ben, « euh, euh, Il s'est rendu donc à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra donc dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire donc la lecture. »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 et pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, et il mit un point, Amen. Et puis ensuite, parce que si vous remarquez très bien que si nous prenons le chapitre versé d'Esaïe 61, et que nous lisons ceci, il n'y a pas de point, hein, il n'y a pas de point, c'est merveilleux, hein, de voir combien nous avons besoin du Seigneur, de son esprit, parce que quelle précision Là où il y avait virgule, effectivement, il met un point. Oh, oh, oh, c'est glorieux. Hein? Il dit, pour publier une année de grâce. Et c'est dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. temps de la grâce je t'exaucerait, n'est-ce pas vrai Et ensuite, il nous roula les livres. Le remis au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie. Donc, <rire> c'est merveilleux, frère, de voir que ce qui est important, c'est que il s'est toujours référé aux Écritures, quand bien même Satan venait pour dire effectivement de lui voilà, puisqu'on a dit, et puis il lui répondait il est écrit. C'est-à-dire que l'Écriture est tellement importante que chacun de nous doit avoir la certitude que sans l'écriture, parce que Dieu ne peut rien faire, Amen. en dehors de sa parole. Voilà pourquoi, quand nous pouvons lire, il nous remarquons très bien qu'il vint, et ça c'était écrit dans Genèse au chapitre 6 rapport avec Noé, vous savez bien, nous l'avons lu tout à l'heure avec vous, non? Dans, dans, dans, dans le livre de Luc au chapitre 17. Il dit, c'est qui arriva, donc c'était bien l'écriture, non Parce que nous l'avons appris, c'est qui arriva du temps de Noé, c'est cela, non Verset 26, c'est qui arriva du temps de Noé Eh bien, les temps de Noé, c'était bien écrit dans les livres de la Genèse. Donc, il se référait toujours à l'écriture. À ce qui est donc écrit. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre que si nous avons l'Esprit de Christ, nous resterons toujours demeurés dans les Écritures, les Saintes Écritures. Toujours. Que disent donc les Saintes Écritures Alors, dit, ce qui arriva dans ces temps-là, effectivement, de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Regardez, frères et sœurs, parce qu'il nous montre quelque chose qui est très important pour aussi réveiller l'attention des hommes et des femmes. Parce que le doute a toujours fait partie, effectivement, des hommes. Pour quelle raison Parce qu'il y a toujours un esprit. Satan, c'est un démon. Et lui, son travail, c'est de pouvoir s'aimer. Il ne peut pas s'aimer autre chose que le doute. Ah oui, le doutes le trouble, parce que le doute ne vient jamais de Dieu, le trouble ne vient pas jamais de Dieu, donc tout ce qui est mauvais Alléluia. ne peut jamais venir de Dieu. Oh, tout ce qui est mauvais, c'est ce qui est en lui, donc en, en Satan lui-même, et ce qu'il a mis aussi dans ses démons aussi, effectivement. Donc, c'est pour ça que le combat du doute, effectivement, il est là pour pouvoir s'aimer davantage le doute, c'est Alors, le Seigneur nous montre effectivement que donc des, des choses pour que, même si la pensée du doute vient. Que tu saches qu'effectivement que le doute que toi tu as en rapport avec ce que Dieu a dit ne peut jamais faire en sorte que Dieu puisse se sentir vraiment diminué. Ton doute à toi ne va pas faire que bon, Dieu à ça, ça diminuer parce qu'il n'y a personne qui lui fait confiance. Non Amen. Dieu n'a confiance en personne. Amen. Il n'a confiance qu'en sa parole. Amen. N'oubliez jamais, jamais, jamais, jamais, mon frère. C'est pour ça qu'il ne veille pas sur moi, ni sur toi. Non, monsieur, il veille sur sa parole. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu en a confiance quand Oui C'est important parce qu'à un moment, on peut penser que oui, si je ne fais pas ça pour Dieu, ben, de toute façon, on ne verra pas la gloire de Dieu. Je ne chante pas pour Dieu. Non, monsieur. Glorifie Dieu si t'as donné un don de faire que tu dis mais Seigneur merci que je peux faire quelque chose quand même. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Et vous savez quand les pharisiens disaient mais taire vos enfants parce qu'ils étaient tellement les louer. Alléluia, aux amis, le peuple, même ses disciples aussi, mais ils priaient. Alléluia, quand ils étaient sur la petite d'Inanès, vous connaissez non Et les pharisiens étaient tellement jaloux parce qu'on voyait qu'on parlait du bien ces jeunes. Ils disaient non, non, non, non les taire. Ils disaient mais si moi je faisais taire, mais les pierres. Même les pierres vont crier. Oh, Souvenez-vous. que ça, c'est ce que Jean-Baptiste disait. Pour que les gens comprennent. Vous savez ce qu'il disait On dit, mais parlez aux pharisiens, aux lévites qui venaient. Je pense que c'est quelque part dans, dans Matthieu. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver, si, euh, si je le trouve. Mais je pourrais les citer. Mais on va quand même voir effectivement où, où ce que nous en sommes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et, et Jean, Matthieu chapitre 3, il nous dit ici, ah. Jean, chapitre 3, ah. le, verset, le verset 5. D'abord, on commence verset 4. Donc, ah oui, il faut... Jean aussi, c'était donc... Bah oui, nous sommes aussi... Verset les 5, les les pardon, je m'en tire 3 verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs, du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Donc auprès de qui Jean, verset 4, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient donc auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Vous savez, ça a créé une explosion, c'est tous les pharisiens, les saducéens, parce qu'ils avaient bien des temples qui étaient tellement bien faits, des synagogues qui étaient bien, bien jolies. Évidemment, évidemment, dans lesquels ils pouvaient dire Mais les gens ne pouvaient quand même pas venir, ne venir que chez nous ici. Mais quelqu'un qui était vêtu comme ça, il n'a même pas été dans l'école des ceux là, de cette manière. Non, monsieur. Mais on voit qu'il étaient même dans les déserts, loin de leur congrégation et il prêche simplement, et les foules viennent vers lui, les gens viennent effectivement l'écouter, c'est qu'il y a quelque chose, bah, bref. Verset 7, ça c'est le caractère des hommes, vous savez comment le Seigneur a toujours été, et regardez quand Dieu agit dans un homme, regardez comment la réaction de cet homme est, parce que les gens cherchent toujours à ce qu'il y ait beaucoup de foules, beaucoup de monde, qu'on fasse beaucoup de bruit et tout ça, quand Dieu n'a pas envoyé un homme, il va être comme ça, parce que c'est pour ça que oh là, nous avons, nous, nous avons 2 000, 4 000, 5 000 ou 6 000. Je sais absolument rien, peu importe le nombre que vous pouvez avoir. Mais en fait, ce n'est pas, pas ça en fait qui, qui doit préoccuper. D'ailleurs, ce n'est pas la chose que Dieu lui met dans la pensée. Non. Même s'il y en a deux... Le Seigneur l'a dit, non? Vous vous souvenez? Là où il y a 20 000, 30 000, jamais. Là où il y a 2, 3. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire. Il pouvait se tirer au moins un milliard de foules. Là où il y a deux ou trois qui sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc on n'a pas besoin de pouvoir chercher des milliards. C'est moi pour dire effectivement que nous avons non, monsieur. Alors regardez bien. Et là, pendant qu'il les gens venaient, effectivement, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient Il dit, mais, mais voyant venir à son baptême beaucoup de ph pharisiens. <rire> cet esprit-là de pharisianisme, mon frère, oh là, là, là, là. que Dieu nous aide. Cet démon-là, il est un démon dangereux. D'ailleurs, tous les démons sont mauvais. Il est rusé parce qu'en fait, il, il s'est fait passer pour un religieux. C'est-à-dire qu'il est là, tu vois, la personne qui peut trimer, on ne peut pas dire qu'il est Mais non, c'était un pharisien dans l'esprit et dans la personne. Regardez bien. Il dit, mais il venait effectivement pour... Écoutez bien, il venait, beaucoup venaient donc de pharisiens et, et de saducéens. Vous vous souvenez, nous avons lu dans Matthieu 23, non Les scribes, les pharisiens, les Sadducéens aussi suivaient. Vous savez, non Ce que le Seigneur leur avait dit. Alors voilà, voir beaucoup de pharisiens venir, Sadducéens aussi venir effectivement, vous pouvez dire, oh, alléluia. Ils sont donc convertis, touchés par la parole, touchés par ceci, cela. Mais regardez la réaction de cet homme ici, c'est étonnant. Il dit, il est bien. Mais, parce que dit, mais, mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadyséens, il devait se réjouir. N'est-ce pas vrai? Ah oui. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est terrible quand même, non? Vous voyez, parce que c'était un homme de Dieu. Il avait quand même l'esprit du pour voir ce qui agit dans les hommes. Mais c'est vrai frère. Il les a appelés. Eux qui étaient, parce que les pharisiens, c'était des gens de Moïse a dit, des gens que vous entendez, vous connaissez le nom. Mais quand il les a regardés, il a dit, mais race des vipères. Donc quand on dit race des vipères, ça veut dire c'est du serpent. Il fait, donc, <rire> avant même que le Seigneur entre en scène donc Jean-Baptiste les a traités de race des vipères. Mais quand le Seigneur est venu aussi, il les a confirmés. Il dit, vous n'entrez même pas vous-même. Parce que la race, ne n'est pas, pas entrer, il dit, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer, d'y entrer. Que vous aurez sauvet, mon frère. C'était des, des religieux. Oui, oui. Disciples toujours de Moïse. Et puis il dit, mais écoutez bien, il a dit, race de vipères. donc ça veut dire c'est masse de serpent qui vous a appris à fuir la colère à venir? Tu peux pas se réjouir. Oh, ils viennent beaucoup de Pharisiens. Non. Oh. pour ça que le Seigneur a fait un tri une fois, non? Ils tellement nombreux, il dit bon maintenant, ils ont un tri. Juste pour clairement la parole. Et puis parfois, bah, on a vu qu'ils se sont donc dispersés. Vous vous souvenez? Il dit mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Lui il savait. Maintenant il est dit verset 8, il a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. En fait, il, il venait simplement pour simplement l'image. Ah, ah oui. Parce que pourquoi s'ils venaient être vraiment répandus, ça, mais venait quand même pas leur dire ça. Tu dis mais produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est ça le problème. Enfin, vraiment, pour ce soir on n'est pas là pour enseigner, mais simplement pour que vous puissiez d'abord voir. regardez bien. Et puis il continue. Goûtez bien. Parce que nous avons parlé tout à l'heure. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Vous vous souvenez, je disais tout à l'heure, effectivement, que quand le Seigneur mettait sur les petites menaces, effectivement, les gens, c'était l'accomplissement de l'écriture. Les autres, les pharisiens, effectivement, ils disaient, mais ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas de ça, mais ceux qui étaient des dieux, quand Dieu a accompli quelque chose que vous avez dans son plan, vous participez à cela. Et puis il dit, mais faites taire, faites-le, taire. mais si même je le faisais taire. Mais les pieds vont crier. Vous vous souvenez Alors maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Pour nous du fruit d'une répentance, effectivement, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Nous sommes heureux, de nous avons reçu le message, et puis de toute façon, nous, nous, nous irons dans l'enlèvement. C'est comme cela, ces pensées-là, que les gens ont, ah, nous avons cru au prophète, ah, c'est terminé pour nous. Et vous savez. Euh, Il <rire> y a quelque chose que. Tu voudrais bien mettre les chandeliers, je te vois Ne soyez pas choqués. Hein. J'ai sauvé le temps. Prenez pas mal, hein? donc il va nous mettre un peu les les, les, les, les chandeliers pour qu'on puisse voir. Ça, dis, chaque fois, s'il est toujours, doit toujours être, être un peu plus près, en fait, près avec son chien. On ne sait rien, on ne sait jamais. Oui, oui, oui. Oh, il est gentil. Il l'a déjà mis sous son délier avant que l'écran tout entier se déroule. Vous le voyez Amen. Euh, Souvent, c'est nos frères qui sont connectés, qui ont parfois des difficultés de voir. Je voudrais qu'ils le voient. Vous voyez bien Ah, oh, l'image est bien maintenant. Merci beaucoup. Alors, vous voyez bien que quand on fait les étages de l'église. Vous qui êtes ici, vous voyez oui. Merci. Alors, ici, nous avons. Éphèse, Smyrne, Pergam, Tiatir, Sade. N'est-ce pas Alors, nous disons, le premier messager, c'était Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. William Branham. Oui Et c'est vrai, non Alors, écoutez très bien. On dit bien que William Branham, c'est les derniers. Dernier derniers messagers. C'est vrai, non Alors ah, j'ai dit, ne soyez pas choqués. Parce qu'il toujours dit, les derniers messagers, c'est bien William Branham, évidemment. Si vous ne croyez pas, d'ailleurs, ils disent aussi, ils disent aussi, il dit mais, mais c'est comme ça qu'ils ils invitent les gens. Je vous ai dit, ne soyez pas choqués. C'est pour ça qu'ils disent aujourd'hui, si vous ne croyez pas au message de William effectivement vous ne serez pas sauvés. Et c est, c est là, et cela. puis, et puis, et puis, et puis d'abord, qu'est-ce qu'on a encore besoin de qui que ce soit pour vous prêcher, parce que tout comme c'est le dernier des messagers, alors le Seigneur, notre Dieu, et, et par qui d'autre Dieu peut-il révéler Est-ce que vous, vous entendez cela Donc regardez bien, je ne pas choqué. mais en fait, <rire> c'est vrai, frère, ça. Mais euh, William Badam n'est pas le dernier messager. Frère du tu es en train de pouvoir créer des problèmes. Tu es toujours aussi jamais quand on sait qu'on est bien arrivé au point et tu viens encore nous embrouiller. Je ne vous embrouille pas. Non. Je ne vous embrouille pas. Vous comprenez Oh, vous allez des masses qui vont sortir. Oh, qu'est-ce qu'on vous disait J'ai dit, oui, c'est ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais je veux que vous montrez quelque chose. Quand nous avons vu dans les Saintes Écritures, dans les livres d'Apocalypse, nous avons lu, nous lisons dans le chapitre 1. On nous dit quoi La révélation de qui De Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est écrit, non Donc, c'est Jésus qui a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Oui, oui, monsieur. Oui, les derniers, c'est toujours Jésus. Pas lui, mais Jésus. Il dit, « Je suis le premier et le... » voilà. Donc ils passeront, lui continuera à révéler. Alléluia. Vous voyez, c'est biblique. Hein? On va dire que le Seigneur des frères nous a donné. C'est la Bible. Alléluia. Et jamais aucun n'a dit que je suis le premier. Celui qui a dit que je suis le premier. L'Alpha et l'Oméga. Ah ça, les, les banamises vont nous couper la gauche. Il est venu avec autre chose mais j'ai pas vu d'autre chose si ce n'est la Bible. Paul n'a pas dit je suis le premier. C'est Seigneur Jésus, je suis le premier et le dernier. C'est lui qui clôture tout et en tout. Et d'ailleurs la révélation vient de lui. Donc les hommes vont passer, il continue à révéler. D'ailleurs, d'ailleurs tous sont passés. Et qui continue à parler. Oui, oui, oui. Oui, frère, oui. monsieur, nous avons un privilège. Amen. Il y a des choses que j'ai dit. C'est pas possible, on est bloqué. Non, non, non, on n'est pas bloqué. Bon, bon. Quand nous vrai disons, vrai. suivons la colonne, Amen. nous serons donc en paix. Alors, nous terminons. Oh, pardon, parce qu'il était en fil, vite. Je dis ça peut-être, va terminer. Alors écoutez bien, il dit Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est vrai. Et puis il dit Car je vous déclare, ça c'est Jean-Baptiste, hein, je vous déclare que de cette pierre ci de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui. <rire> Il dit, si c'était les pierres parleront. On a dit, mais de ces pierres, si Dieu peut même susciter tes enfants Abraham. C'est pour ça que nous comprenons, frère, que tu aies une attitude de, qu'est-ce que j'aime faire avec Il n'y a pas de problème. Que, okay. oh mais si sans moi, Dieu ne peut rien faire. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, ça ne me dit rien de pouvoir croire. Il n'y a pas de problème. Sachez seulement une chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de toi. Vous savez combien des hommes sont sur cette terre? Dieu peut t'écarter et remplacer l'autre. Que Dieu te bénisse, mon grand. Ça va parfois avoir un peu l'impression de savoir que, mais en fait, même si ton don, il a un don qui fonctionne bien, mais c'est pas ton don. C'est un don qui vient de Dieu. Et vous savez à quoi sert un don qui vient de Dieu? À te satisfaire, toi Non, non. non. Amen. <rire> Tout don parfait, excellent, descend de Dieu, n'est-ce pas 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous voulons le lire Amen. Oui, regardez bien Corinthien, 1 Corinthiens au chapitre 12. Comprenons cela, en réalité aussi. 1 Corinthiens au chapitre 12, il nous dit. Ah, hum. ah. Verset 1 dit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. N'est-ce pas vrai? Alors, nous prenons cela, je pense que c'est ceci, au chapitre, toujours le même chapitre, il dit ceci. Voilà, verset euh, 27, il nous dit. Oh, attendez, non, non. C est, c est, attendez, parce que je suis allé un peu plus loin. Ah non je redescends quand même parce que là je suis un peu plus bas mais je redescends, ou même je peux même lire un peu plus parce que nous y sommes hein. vous savez que lorsque vous étiez donc païens verset 2, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. c'est pourquoi je vous déclare que personne s'il parle par l'esprit de Dieu donc par le Saint-Esprit ne peut dire Jésus et Anathème c'est impossible et que personne ne peut dire Jésus j'aime toujours cette écriture là vous voyez, ça nous permet quand même de comprendre la profondeur de Dieu, que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint Esprit, parce que Dieu ne veut pas des perroquets. Et il a toujours, a pas même parmi ses enfants, pas des perroquets, mais vraiment des hommes et des femmes inspirés. Verset suivant. Il y a diversité de dons, mais toujours le même. Gloire à Dieu. Si nous avons le même esprit, on va continuer rapidement parce qu'on peut s'arrêter. Si nous avons le même esprit, messieurs et madame, nous avons le même sentiment. Je ne peux pas les détester. Je ne peux pas dire, ah, il a fait ça Dieu, pourquoi pas moi. Non, nous avons la, la même chose qui nous anime dedans. Nous plaçons chacun dans sa place et on se réjouit de la place que Dieu nous a. Voilà. Diversité de ministères. Mais le même... Diversité d'opérations, mais le même qui opère tout en... Maintenant, on nous dit, oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour lui-même. Oh. Non, monsieur. Pour oui. dire, moi, j'ai des grands dons, non, pour l'utilité. Voilà. Amen, amen. Nous comprenons maintenant à quoi servent les dons que Dieu nous a donnés dit. Alors, quand nous avons un don qui vient de Dieu, on doit bien l'utiliser de la bonne manière. Parce que nous comprenons pourquoi Dieu nous a donné cela en réalité. C'est pour ça que, vous voyez, nous allons... Alors, nous revenons dans ce que nous avons lu rapidement, parce qu'il dit, ah, ce qui arriva dans temps de oui, arrivera de même au jour Fils de l'homme. Alors nous, nous avons appris et compris, nous, que ce qui arriva au temps de Noé, nous l'avons appris. Non pas parce que quelqu'un nous l'a raconté, mais c'est parce que la Bible l'a dit. La Bible, c'est bien la parole de Dieu. Et quand nous sommes allés dans les Saintes Écritures, nous avons compris quand on dit, mais ce qui arriva, parce qu'il a précisé la plupart aussi, c'était quoi, dans cette là tout les... Et ça, c'était quand même impressionnant, frère et soeur, dit que... même les pensées du cœur, toutes leurs pensées, chaque jour, quand Dieu dit cela, c'est la vérité, était constamment tourné vers le mal. On n'a pas voulu croire en Dieu, on n'a pas voulu. Les choses qu'on s'est dit, mais on s'avoue, effectivement, que Dieu, pff, on n'en a rien à faire. Or, oh, Dieu à sa parole, que vous ne le vouliez pas, que vous ne le croyez pas, il a déclaré une chose qu'il allait détruire. Maintenant, ils ont douté en disant que ce n'est pas possible, ça ne se fera jamais, ça ne peut pas se faire jamais. Et puis de toute façon, on n'en a rien à faire avec toi. <rire> Dieu a continué son chemin. Il prouvera toujours qu'effectivement, que, quand toi tu le rejettes, il y aura toujours un qui va l'aimer. Et c'est lui là qui va l'aimer, parce que ton amour à toi se sent forcé, comme nous l'avons entendu l'autre fois. Ah mais euh, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire parce que je suis chrétien, effectivement. Si quand tu es comme ça, c'est que tu n'es même pas chrétien. Oui, c'est que tu, tu, tu, tu n'es pas encore converti. Tu peux être un, un, un, un, un croyant dans une église, un endroit où tu vas pour prier, parce que bon, tu as peur de voir l'enfer, comme je dis toujours, quand on a peur, l'enfer va te rattraper. C'est l'enfer qui doit avoir peur de toi. Vous ne croyez pas Mais c'est sûr que oui. Tu ne dois pas avoir peur de l'enfer. Mais l'enfer doit avoir peur de toi. Et de toute façon, comme vous le savez, nous l'avons déjà lu dans les Saintes Écritures. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer. Amen. Donc tu n'as pas une place dans l'enfer. Alléluia. <rire> Alléluia. <rire> vous savez, <rire> c'est lui qui est en enfer là, celui qui il disait qu'il était les chefs, effectivement, il a le souvenir. Vous avez oublié Oh, pendant que Job était là-bas, oh, le tenait là-bas dans le séjour de mort. effectivement, je parle en grand général parce qu'il y avait une partie séparée. Mais vous savez très bien, parce que c'est lui qui tenait toujours les clés. Et c'est la bombe atomique. C'est quand Job lui disait, je sortirai du toi jamais, je partirai du toi jamais. Mais Job, ah oui. Oui, le grand frère de Job, il est descendu. Oui donc tu avais vraiment un grand frère mais c'était le disais mais comme il était incrédule, il ne croyait pas c'était le disais qu'il viendra, non il ne viendra jamais j'étais l'avais dit. allez donne les clés bien sûr les clés d'un c'est de mort on l'a appris le grand frère dit mais je tiens Job dit j'étais dit. Ah, il a commencé à danser il dit maintenant je sors Job est sorti Bien sûr, monsieur. Amen. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur, nous voulions tant aller trop... Aïe, oh, les temps. Et rentrer dans ces choses qui sont profondes pour nous. Amen. Nous, vous devez savoir que vous ne perdez pas votre temps. Ce n'est pas un petit jeu de pouvoir. Non, non, non, non, non. non. Nous, nous sommes dans la réalité de choses qui concernent Dieu. Ce que Dieu existe La Bible existe Les cieux existent Gloire à Dieu, j'ai eu la grâce d'y aller Donc je peux dire que moi aussi J'ai un témoignage que là où nous allons J'y ai déjà été Et que les Jésus de la Bible m'ont déjà aussi parlé Je l'ai vu aussi Ce qu'il est vraiment Je ne l'ai pas vu dans le tombeau Mais ressuscité Donc, même si les gens disent, nous ne croyons pas à ceci, il ben, y a quand même des témoins. Auquel Dieu peut dire, vous ne voulez pas croire, il n'y a pas de problème, ça ne changera pas mon plan. C'est comme ça qu'en ces temps-là, oh, quand tout le monde avait les pensées tournées vers le mal, on lui dit, nous, oui, nous, oui, un eh, homme parmi tant, nous, oui. Et on nous dit une chose merveilleuse, c'est dit, Oh, Noé trouva grâce aux yeux. Oui, car Noé, en son temps, c'était un homme intègre, malgré tout ce que le monde pouvait faire le pousser. C'est pour ça, frères et sœurs, on ne vous supplie pas de devenir chrétien. On vous montre simplement aussi les bonheurs, les bien fondés d'être chrétien. Et que vous sachiez que Dieu ne vous oblige à rien. Mais quand on comprend le bien fondé, c'est nous qui les supplions. Amen. Seigneur, change-moi, change-moi, change-moi. Je veux que tu me changes, Seigneur, parce que j'ai vu combien c'est bon. Je me sens compte. Je ne suis pas encore comme ça. Change-moi. Enlève ça, aide-moi. Aide oui, tu, tu désires toi-même que Dieu fasse la chose en toi pour que tu sois comme. Parce que plus il travaille en toi, plus ton bonheur est grand. Ton âme est dans la paix. Ah, tu es rassuré. Alors tu es là, même si on frappe ici, tu attends encore l'autre. Oui, c'est vrai. Ah, Ce n'est pas quand on frappe ici, dit, en tout cas, essaye encore. Parce que tu crois que je ne suis pas quelqu'un qui peut encore agir. Non? non, on frappe ici. Vous savez, quand quelqu'un mort, hein, le cadavre, le, le, le monsieur le pont fidèle, même dans la nuit, il peut dire, il tape maintenant, quand il tape comme ça, la tête fait comme ça. Parce qu'il a tapé ici, mais comme la tête ne tient plus, les cadavres fait comme ça. Il va taper encore ici. Est-ce que vous comprenez Les cadavre ne fait rien. Si nous sommes morts avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui. C'est ça en fait ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Que nous puissions comprendre qu'effectivement, qu être un chrétien, ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas qu'on vous force à quelque chose, parce que quand vous vous sentirez toujours forcé, vous n'irez nulle part. Dites pas que nous ne le savions pas, mon frère et ma soeur, tu n'iras nulle part quand tu sont en force. C'est pour ça qu'on dit toujours que tous ceux qui sont conduits, mais il faut maintenant faire attention, parce que parfois on se conduit soi-même avec ses propres pensées pour se dire, ah Dieu m'a conduit ah Dieu m'a inspiré, ah Dieu m'a dit mais mais bon, c'est Dieu en question il va te conduire dans le contre-sens même du chemin parce que et, le peuple d'Israël est valant, quand tu fais comme ça tu dis Dieu me conduit, mais il ne peut pas te conduire là-bas il te conduit vers la terre promise donc oui dans son temps c'était un homme qui était intègre et en plus il craignait Dieu ça ne vous dit rien ça ça nous rappelle Job. <rire> on ne les forçait pas. Intègre. Il craignait Dieu. Vous comprenez cela? Ah ben c'est dans l'intérieur, effectivement. Alors là, c'est comme cela que tout le monde, personne n'en voulait de ces dieux-là. Dieu a prouvé qu'il pouvait en avoir un. Parce que s'il si avait eu ce désir de pouvoir sauver dans ce temps-là, il fallait qu'il pouvait quelqu'un qui soit dans ce temps-là pour le pousser à sauver. Est-ce que vous me suivez? Parce que si Dieu avait détruit toute la race, son plan n'allait pas continuer. Est-ce que vous comprenez? Il est sage, conseiller de lui-même. Parce qu'il avait dit la sémence de la femme. Mais si tout le monde était détruit, d'où viendrait la sémence de la femme? Voilà pourquoi il a gardé Noé. Et puis tout le monde parti, c'est Noé et de ses enfants que nous sommes maintenant descendus. Tout le monde. Est-ce que vous comprenez Dieu est sage. C'est pour ça que quand on nous dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Nous sommes appelés à pouvoir réellement aussi prêter attention. De même, c'était la même chose au temps de Noé. Il nous a montré effectivement les choses comme cela. Et puis aussi, si nous arrivons aussi à l'autre, le temps file, il est 20 à 43 Que Dieu soit béni. Qui vous bénisse richement, parce que c'est vrai. Vous avez remarqué qu'au temps de l'autre, il s'est passé quelque chose de particulier. Les choses ont augmenté encore de dimension. Parce que il y avait un homme du nom de Abraham. Ah. Quelle grâce, quel privilège, mon frère et ma soeur. Vous, vous voyez cela, comment Dieu fait passer les choses, effectivement. Regardez bien, avec, il est 44. Un homme, oh Dieu soit béni, qui était aussi un vivant, et que, que, que Dieu vient simplement parler, il dit, quitte ton père et ta mère et ta patrie. On l'a observé, cet homme-là, il n'a jamais respecté. On se pose la question, comment est-ce possible Tu quittes là pour aller quelque part où toi tu ne connais personne et puis cette personne te dit, et tu sors aussi, tu as confiance. Il te dit même, regarde les étoiles du ciel. Et tu lui fais confiance. Mon frère et ma soeur, les choses de Dieu, on n'oublie jamais. Tout ce que toi, tu ressens. Et puis on nous dit que, je ne sais pas, j'extrapole, parce que j'ai encore donnez-moi une minute, j'extrapole. On nous dit de cet homme-là. Okay. Quand Dieu lui a fait la promesse, effectivement, parce que quand il est venu à la vie, il dit, mais même son corps était vraiment déjà usé et vieux, vieux, vieux, comme on peut dire, effectivement, on nous dit qu'il ne considère, quand il, est... il ne considéra point que son corps était usé, qu'il avait des problèmes, effectivement, vieillard, tout ça, sa femme vieillard, non, frère, en tout cas. Sa femme hein, avançait aussi à un âge plus possibilité. Mais cet homme, on nous dit de lui qu'il n'a pas considéré que son corps était usé, que sa femme était déjà ménopausée. Passée. Mais on lui dit, mais, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme ah, et Il y a une pleine conviction ça dit que convaincu par ça, on n'a pas dit Abraham ah, sois convaincu, sois convaincu. Non, et il y a une pleine conviction que ce que Dieu promet, Amen. il est capable là, de pouvoir l'accomplir. On ne peut pas avoir confiance dans quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand on aime quelqu'un, ah ben oui. vous avez votre confiance en lui et vous savez donc sa capacité. Si voilà comme ça que. Les volons nous ont pris. Comment te dire ce que je ressens Tes bienfaits sont trop grands. Merci. Ah, merci. Qui confise mes silences Comment te dire ce que je ressens tes bienfaits sont trop grands Du fond de mon amour Qui traduisent mes silence, Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi, Seigneur Que ma vie soit une fleur Parfum, de devant toi, je me répands, fais moi ce que tu, de tu voudras. Devant toi, je me répands, fais de moi.